Ce double, ce double a sauvé le B. Là, appelez-moi le sauveteur. Le sauveteur les gars. je ne suis pas Mela Anderson. Il vient toujours là il me fait chier. Ta gueule un peu toi ouais Ta grand-mère la pute toi Ouais fils de pute oh, oui, oui. Ferme, mère, ta gueule, ferme ta gueule ferme ta gueule ferme ta gueule avec ton micro de merde clochard va. toi t'es le clochard Joue et ferme la enfin, surtout j'ai rien dit de méchant là je comprends pas pourquoi il a commencé à mal parler mais En plus j'ai rien dit de méchant contre ma team là j'ai pas dit ouais wow, les connards de ma team ou quoi que ce soit tu vois Je comprends pas pourquoi il réagit comme ça bon, tu vois ce que je veux dire autant a des fois j'ai rincé mes alliés donc je veux bien mais là, là je leur ai rien dit Mais c'est aussi ça qui fait la beauté de Call of Duty C'est que regarde avec, euh, avec lui on s'est insulté un petit coup puis on reste malgré tout alliés pour, pour fumer la racaille Petite joue de verbal, on s'insulte et puis après, ça y est, on passe à autre chose entre hommes. Et ouais, les gars, c'est ça la maturité. J'espère le 1v1 à la fin de la game. Enfin, je pense le 1v1. 1v1 match privé. <rire> vas-y, vas-y, fin de la game, je lui propose. Le 1v1 du siècle. Vas-y, vas-y, vas-y. Fin de game, je lui propose. Hop. Space Cake, comme 1v1. Viens 1v1, petit. I invite you. Oh, viens 1v1, tocard. Je le chauffe, là. On tente. Après, je quittais, je l'invite. C'était Space Cake, je me rappelle. Partie personnalisée. On tente. Comment, Comment je fais pour euh, voir les mecs avec qui je suis tombé Hop. Je fais quand pour l'inviter genre Oh, rejoins le groupe Oh, cousin Quoi Viens viens. v Où ça En privé Genre là, retourne en arrière, va en salon privé Voilà. Vas-y, vas-y, go salon privé Prends la map de ton choix, mets les règles en un V1. On règle ça comme des hommes. Attends, euh, je te rejoins. Ouais. Tu le fais, toi. Vas-y, vas-y, je, je t'invite. C'est ça aussi, les gars C'est ça Je vous le dis On met quoi On met Crossroads On va mettre illimité. On va mettre 20 points. Ah, il est là. Tu veux faire alarme, sniper, c'est toi qui décide. Je m'en fous. Vas-y go alarme. T'as as des classes en privé où je peux lancer ou pas Ah je sais pas. Vas-y fais une ah classe non, normalement. Vas-y, fais-en une, fais-en une. Oh je suis mort les gars. <rire> ah ouais faut le fumer là. Il, il a trop mal parlé là. Mon honneur est en jeu Vas-y, t'es prêt, je peux lancer Ouais, ça va. Allez, ouais, c'est parti. Allez, let's go Faut gagner maintenant On va commencer à KU. Allez, faut le fumer là. C'est en 20 kills. Oh le gamin <rire> Il m'a vu Ah il joue au sniper, lui, il est beau jeu. Hein. <rire> ça commence mal! Il est en train de me laver. Mais hein. wesh, il est trop fort! Vas-y, vas-y, tranquille. Je ne panique pas. Les 1v1, c'est pas dans les trois premiers kills que ça se joue. Allez, c'est comme ça que ça commence, les gars. Ça part de là. Let's go! Ça part de là, les gars! 4-4! Oh la compuse, <rire> j'ai pas campé pour le coup. Je te jure, je campais pas. Oh j'étais bête. Ah dommage, j'ai très mal joué. J'ai très très très très mal joué. En fait au bout d'un moment, je pensais qu'il était parti à l'extérieur. Oh. <rire> le scope, il est bon, il est bon, il est bon. J'ai aucun duel J'ai aucun duel, je me fais que de me faire tuer dans le dos. Ah, ça, c'est pas, pas super intéressant, on va dire. Bon, je vais pas le mettre. On va jouer beau jeu. Oh non, mais quoi C'est quoi ce timing où il a sauté Ou je l'ai pas vu Regardez ce timing Oh, le timing dégueu. Je suis trop agressif. Je suis mort 90% du temps dans le dos, gros. C'est infâme, sérieux. Enfin! Ah, le shotgun! Oh merde, ton shotgun, j'oublie tout le temps! <rire> <rire> Salop! Oh, ça va, il est golerie. Eh oui, je peux aussi jouer comme ça. BOOM! Please! J'ai un gilet bâton, je Vraiment, gros je... Ça, ça, c'est vraiment de Allez, la merde. Encore 3. Allez, encore trois. On va essayer de rigoler. Ça, c'est un bait énorme, ça. On va le faire pour, pour galerie, OK Ah, salope. <rire> Tiens, mange. Ah Putain, ça colle. Il y a même la réussite d'avoir la texte qui me colle, quoi. T'es où, là Viens. Lâche la ligne et je viens. Allez, eh, oh, viens, ouais. mon kiki. Ah bah, je te cherche, cousin. Oh, je t'ai vu. Merde Shotgun, arrête James Ah bah écoute, on fait avec ce qu'on a hein Il est marrant, il est marrant Campouze, c'est toi Campouze Non non je suis dehors, je t'attends J'ai une bonne vue, je te vois même pas passer Nulle part, ah ouais vraiment Vas-y j'arrive Bien joué Bon vraiment son sniper. Mais son sniper dans le dos il aura quand même mis du sol. Ouais je me fais tuer quand même pas mal de fois dans le dos mais il joue bien, il a bien joué. Rien à dire. Bon, on aura perdu mais c'était marrant. Re revanche Tu veux la revanche ou pas Ouais c'est bien. Je suis flamand donc désolé pour mon français. Vas-y hein. ah, non, y a pas de problème, on te comprend bien. Allez, let's go. Salope <rire> je, je, je vais me faire une classe MP5, tu quoi Ouais, tu veux la revanche Bien hein, bah, sûr que je veux la revanche, c'est normal. Même toi, en tant que belle tu peux comprendre que des oh revanches, ouais. même toi, vous devez en vouloir après la Coupe du Monde. <rire> Salope Mais putain Tranquette, de merde. Je change. Le pre-shot. bah Ah bah tu tenais la ligne au sniper, j'avais pas, oh, pas le choix. Hein. J'avais pas le choix, tu tenais la ligne au sniper fort. Oh merde, je croyais que t'allais changer. Allez, j'étais coincé, putain. Pas de chance. Allez, je me reprends. Allez, c'est parti, hein. Je me reprends, ça veut dire qu'il va se remettre là-bas. Le pompe dominant, il y a pas que le pompe, hein. Il y a fire de qualité aussi. Et là, il va dire ça, Ouais, se... c'est pas toi qui joue maintenant. C'est moi gros. Sauf que tu m'as un peu moins dans le dos cette fois. <rire> Après je dis ça alors qu'il a gagné quelques duels quand même. Tu vois là Alors Alors T'as de la chance là. Un peu de chance. Il y a zéro chance. Hein. 10-1 Je suis en train de prendre ma revanche là. Bah c'est pas vrai. Eh ouais et là, je pourrais mettre mon hélico parce que je l'ai eu legit, hein. Je m'ennuie, je te jure. C'est facile de dire que tu t'ennuies quand tu perds, mais quand tu gagnais, tu t'ennuyais pas, hein. Toi, tu demandé un jeu, donc je me concentre pour ce jeu, j'ai gagné. Et là, maintenant, tu veux la revanche, <rire> donc toi, t'es complètement dedans. Moi, je m'en fous maintenant, tu vois Ouais, ah, bien sûr, y a pas de souci. <rire> il a trop le seul bon, Après, je lui reconnais qu'il a gagné le premier, je dis pas le contraire, mais... Là, il sort quelques excuses, quand même. Ouais, <rire> pas bien. Ah ce qu'il prend Il est à ma droite. Il s'est pris la bêtise Il s'est pris la bêtise 16-1, 16-1 les gars. Mais je gars le fais exprès, t'as pas vu encore. <rire> Il a mal. Voilà, t'es content Bien sûr, Cousin <rire> Bien sûr que suis content parce que t'as gagné la première, rien à dire, je te sers la main et j'ai gagné la deuxième. <rire> oh là là là là Ah oh, il a quitté a quitté il a quitté c'est dommage putain mais non non non il a le seum putain j'allais lui proposer la belle mais il a livre il a livre il a livre alors vraiment pour être honnête il gagne la première rien à dire bon je me fais un peu tuer dans le dos tout ça machin mais vas-y il la gagne j'avoue j'avais j'avoue ça bouillonnais j'étais pas content par contre la revanche je l'ai bien enclenché et il a FF mental à 15-1, 10-1. <rire> voilà Ne provoquez pas Zach